Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons euh, continuer le travail commencé dans la première vidéo. Il n'est pas nécessaire d'avoir regardé la première vidéo pour regarder celle-là. Je vais résumer ce qui s'est passé dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo nous avons regardé donc euh, une vidéo platiste d'un certain Dr. Zach. Et dans cette vidéo il euh, tente de démontrer qu'il est impossible de positionner correctement, enfin de déterminer une position stable on va dire cohérente du soleil en utilisant donc euh, les positions du soleil à différents endroits à différents endroits sur la terre il va sur le site time il regarde la position du soleil pour euh, deux villes qui sont Cap Town et Budapest et euh, bon il fait un premier essai à un, à un instant donné il crée ici des vecteurs solaires et quand il les prolonge, eh bien, ils se croisent ici euh, à quelques diamètres de la Terre. Il refait euh, pour une autre heure de la journée, si je ne m'abuse, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Les vecteurs solaires ne se croisent même pas du côté du Soleil. Ils se croisent carrément euh, de l'autre côté de la Terre. Nous avons expliqué pourquoi est-ce qu'il obtient un tel résultat dans la vidéo précédente. Tout simplement parce qu'il prend uniquement l'élévation du soleil et il oublie de prendre en compte euh, l'azimut donc euh, bah, si on prend pas les bonnes données d'entrée bah forcément les données de sortie sont pas bonnes non plus donc euh, dans la suite de la vidéo il nous explique qu'il a fait ça pendant des mois euh, dans la vidéo précédente je, je dis qu'il a fait ça pendant des jours mais en fait non en réécoutant le passage de la vidéo ce qu'on va faire euh, tout de suite d'ailleurs eh bien, il nous dit qu'il a fait ça pendant des mois. Voilà, c'est intéressant, hein, de, on se demande comment c'est possible que pendant des mois, il ait fait la même erreur, toujours la même, Bon, peu importe. Et il nous explique qu'il euh, va refaire la même chose sur un modèle Terre plate pour montrer que ça fonctionne contrairement euh, au modèle Terre. ronde. On va juste écouter le passage en question et après on continue il vient de dire que voilà ce qu'il a fait the last couple of months c'est-à-dire les derniers mois pendant les derniers mois Measuring the distance of the sun from all places of the world mesurer la distance du soleil depuis toutes les villes du monde et là il vient de dire euh, j'ai pas pris le temps de le faire en 3d sous-entendu que si ça marche pas en 2d ça marche pas en 3d non plus on a vu dans la vidéo précédente que c'est un problème 3d donc il faut le traiter en 3d c'est normal que ça marche pas en 2d et là, il nous dit qu'il fait une annonce. Il dit que dans une prochaine vidéo, il va refaire la même chose pour mesurer la distance euh, entre le Soleil et la Terre plate. And it will be in 3D. Et il dit qu'il va le faire en 3D. Voilà, C'est-à-dire que ça, ça sera encore mieux que la 2D. Ça sera en 3D. C'est intéressant qu'ils euh, comprennent que c'est un problème 3D seulement pour la Terre plate. Et là, il vient de dire, ça ne sera pas une perte de temps de le faire, même si c'est de la 3D, ça va être un peu plus compliqué, parce que tout fonctionne sur la Terre plate. Bon, euh, bon. je n'ai pas euh, cherché spécialement cette vidéo dans laquelle c'est censé marcher sur la Terre plate. Euh, vu que cela ne marche pas sur la Terre plate, il est très fort probable que cette vidéo n'existe pas. Si jamais elle existe et qu'elle tente de démontrer que ça marche sur la Terre plate, eh bien, euh, il faudra le prendre avec des pincettes. Ça sera peut-être. Soit il y aura une nouvelle erreur euh, dans les opérations, soit. Eh bien, euh, ça sera un cas particulier où ça marche à peu près. Voilà. Mais de manière générale, ça ne marche pas et on va le voir tout de suite. Euh, bon. Donc, nous allons faire exactement ce que propose Dr. Zach. Nous allons le faire sur une terre plate en 3D et puis accessoirement on pourra le refaire sur une terre ronde bon, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente mais juste pour montrer que ça marche à tous les coups on va le refaire encore une fois donc voilà notre modèle de terre plate c'est un disque à voilà, 40 000 km comme d'habitude ici on peut lire radius euh, 20 000 comme 20 000 km et pour la terre bah, euh, bon, bah, c'est une sphère de euh, 6400 km de rayon si je crée un point ici, on voit 6400 km euh, qui nous sépare de l'origine. Et euh, donc sur les deux modèles, j'ai créé ici un repère qui, qui est situé à latitude 0, euh, longitude 0. Donc euh, si je me mets comme ça, on voit ce repère de face. On voit qu'ici, il y a un vecteur qui part au nord, un vecteur perpendiculaire qui part à l'est. Euh, il est bien à latitude 0 parce qu'on est sur l'équateur et à longitude 0 parce qu'on est sur le méridien de Greenwich ici quand je cache la terre on peut voir que là il y a un autre vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres et qui relie donc le point en question au centre de la terre voilà. ce repère on va le placer aux différentes villes et euh, grâce à lui on va pouvoir créer les vecteurs solaires pour la terre plate on a fait exactement la même chose Ici, donc, on a un point qui est à euh, latitude 0, c'est-à-dire sur l'équateur, longitude 0 sur le méritien de Greenwich. On peut voir qu'on a deux vecteurs perpendiculaires, un qui part vers le nord, un qui part vers l'est, et puis ici, on a un troisième qui est perpendiculaire aux deux autres et qui va vers le bas. Voilà. On ne peut pas parler de centre de la Terre plate, évidemment. Et de la même manière, eh bien, on va le positionner dans euh, les villes respectives. Alors, euh, ici on a le site timeanded.com qu'utilise euh, Zach. Euh, la première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce site est fiable Parce que là, euh, si vous voulez, dans cette vidéo, on va démontrer que les données de ce site sont incompatibles avec une terre plate. Donc, on peut anticiper, euh, anticiper l'objection des platistes en disant « Oui, mais ce site, euh, il n'est pas fiable, il fait partie du complot ou je ne sais quoi. » Bon, ce pas un site de la NASA, mais je reconnais qu'il est fort probable que ce soit à l'intérieur des algorithmes euh, qui sont basés sur le modèle héliocentrique. Ça Je n'ai aucun doute là-dessus, mais c'est possible que ce soit autre chose. Bon, peu importe. Est-ce que ce site-là donne des données fiables bah, Je propose à tous les internautes de vérifier par eux-mêmes et de signifier si jamais ils voient une différence entre ce que donne ce site et ce que donne l'observation. On peut aussi, vous savez, il y a des moyens objectifs de tester la fiabilité ou la valeur d'un site sur Internet. Il y a des sites comme celui-ci, PandaStat, qui donnent des informations intéressantes sur les sites. Par exemple, donc là, je lui demande ce qu'il pense de Timeanddate.com. Qu'est-ce qu'il me dit Eh bien euh, que, euh, par exemple, il a été créé en 1997, c'est-à-dire qu'il a 20 ans d'âge, le site. Hein. Euh, il a une valeur estimée à 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Euh, nombre de visites par jour, à peu près 1 300 000. Voilà. Euh, le, les publicités rapportent sur ce site 4 000 dollars par jour. Donc on peut dire que c'est un site qui est très fréquenté, très lucratif, et on peut quand même se dire que s'il si est si fréquenté et si lucratif, c'est que bah, il fonctionne, voilà. il donne des données cohérentes qui correspondent à l'observation. Ici nous avons un autre site de statistiques, Hypestat. On demande encore les informations concernant time qu'est-ce qu'on a Bon, bah, 600 000 visiteurs uniques par jour 1 million de visites par jour c'est à dire de pages visitées par jour 6000 dollars par jour de revenus grâce aux, euh, aux publicités valeur estimée 4 millions voilà 2 dollars bon donc euh, deux sites nous disent que ce enfin, deux sites de statistiques nous disent que ce site là il a une très grande valeur et euh, comment dire c'est fort probable qu'il donne de bons résultats. Euh, on ne sait pas si c'est avec un modèle héliocentrique, un modèle platiste, je ne sais quoi, mais il donne de bons résultats. Donc nous allons partir de, ce, euh, de cette hypothèse en disant que ça donne de bons résultats. Le... comment dire... Euh, la seule... Euh, comment dire... le petit problème, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est qu'on va pas utiliser ce site, on va utiliser celui-là, qui, qui va être plus pratique euh, nous concernant. Euh, ça s'appelle suncalc.org et euh, bon il n'a pas le même pedigree si on regarde sur les sites de statistiques mais il suffit de comparer ce qu'il donne ici on a l'azimut et la hauteur il suffit de comparer ce qu'il donne et de le, enfin, de le comparer avec ce que donne timeanddate.com s'il donne les mêmes données bon bah c'est que les données sont valides pourquoi est-ce qu'on utilise ce site c'est parce qu'il a euh, plusieurs euh, euh, comment dire <coughs> pardon features comment dire en français je parle en pas mon français Enfin ah bon, il, a, il a quelques options assez sympathiques. Là, on voit euh, la zone éclairée. On peut jouer très facilement, comme on va le voir avec les fuseaux horaires, et on peut figer le temps. Euh, vu qu'on va faire la même chose sur la terre plate et sur la terre ronde, le temps va s'écouler entre les deux, et on n'a pas envie d'avoir des données différentes. Donc on va utiliser ce site. -ce on, euh, comment on va procéder Alors là, j'actualise la carte. Voilà. On va prendre trois villes. Dans la zone euh, ensoleillée et on va calculer donc euh, enfin on va euh, mesurer la position du soleil. On commence par chercher des villes. On essaye de diversifier un peu. Voilà, on va en prendre une, on va en prendre une très au nord, l'autre très au sud et puis l'autre un peu au milieu en Afrique euh, quelque part par là. Donc c'est parti. Bon ici on va prendre par exemple quelque chose euh, en Alaska. Juno, voilà, ça c'est bien. On va prendre Juno, voilà. Dupliquons cet onglet Voilà Et là on va chercher une autre ville Par exemple en Amérique du Sud On peut prendre euh, On peut prendre euh, Buenos Aires Tiens, allez. Buenos Aires, parfait Et on va refaire l'opération On va dupliquer ici Hop. Alors il faut réactualiser à chaque fois Voilà alors, on a pris quelque chose ici. Ok, on va prendre euh, en Europe, par exemple, ou en Afrique. Tunis, tiens, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est bien ça, parfait. Tunis. Voilà. Alors. Ok. Ok. Très bien. Euh, sinon, on peut encore prendre une autre ville. Bon, on va laisser ça comme ça. Très bien. Ok, maintenant, on va synchroniser les trois villes avec ce petit bouton ici. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ici, on a synchronisé euh, les données. Donc, C'est à dire qu'elles correspondent à un même instant. Alors évidemment, ici, c'est pas la même heure à cause des décalages horaires, mais euh, c'est le même instant global, on va dire. Maintenant, on va comparer juste pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises avec timeended.com. On va comparer euh, ici l'altitude de l'azimut avec ce que donne timeended.com. Et si on a les mêmes, ben, on va considérer que ce sont de bonnes données. Donc on commence avec Juno. Juno. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit Le Soleil. Altitude 26, euh, azimut 122. Qu'est-ce qu'on a ici 26, 122. C'est bon, ça colle. On va prendre Buenos Aires. C'était Buenos Aires. Buenos Aires. Bon, on, va, on va resynchroniser là parce que... On va resynchroniser. Hop. Hop. Hop. Voilà, ça change pas grand-chose, mais quand même. Alors, Buenos Aires, voyons ce que ça donne. Buenos. Alors, donc, euh, le soleil, ça se passe ici. 42-324. 42-324, c'est parfait. La troisième ville, c'était Tunis. Donc là, nous avons 1.278. Et ici, nous avons 1.278. Voilà, tout colle. Donc, on oublie timeended.com. Et on va se contenter des données de ce site qui sont figées à partir de maintenant. Donc, juste pour information, hein, euh, la vidéo risque d'être un peu longue. Donc, évidemment, dans la description, je mets euh, des liens cliquables. Pour sauter bah, aux différentes étapes de la vidéo, comme ça, ceux qui veulent directement le résultat et eh bien ils peuvent sauter directement au résultat. Alors, c'est parti. Donc, nous allons euh, créer des, vect des, euh, pas des vecteurs des repères locaux pour chaque ville. Prenons Juno ici, et ici dans Geodata for the selected location, nous avons la latitude et la longitude. Donc, c'est parti. Ici, nous prenons notre repère et on va lui faire faire une première rotation pour avoir la latitude. Donc la rotation se fait autour de l'axe X ici. On voit ici que on se déplace selon la latitude. Donc la latitude, c'est 58,3. 58,3. Bon, c'est parti dans le mauvais sens, donc on fait un reverse. Voilà. Et maintenant, on fait une nouvelle rotation selon l'axe Z ici pour avoir la longitude. Voilà, là on voit qu'on se déplace selon la longitude. La, la longitude c'est moins 134 100, euh, moins 134, 3. Moins 134, 3. Tac. On vérifie. Est-ce qu'on est au bon endroit Oui, ça correspond. Donc ici nous allons appeler ça Juno. Continuons. On va refaire la même chose pour Buenos Aires. Rotation autour de l'axe X. Voilà, je me déplace bien selon la latitude. Ici, on va dans Geodata force de selected location. Et qu'est-ce qu'on voit Moins -34, <coughs> 34,6. 34,6. Je fais un reverse parce que ça part dans le mauvais sens. Hop. Deuxième. Rotation autour de l'axe Z. Voilà, c'est bien selon la longitude. Moins 58, 4. Moins 58, 4. Est-ce qu'on est à Buenos Aires Oui, on est bien à Buenos Aires, ça correspond. Tout va bien. On le fait une nouvelle fois. Euh, pour Tunis. Alors, donc, première rotation, selon l'axe X, comme toujours. Ici, GeoData for the Selected Location, 36.8. 36.8, un reverse pour que ça aille dans le bon sens. Une nouvelle rotation autour de l'axe Z. Voilà, comme ça. 10, c'est marqué ici, 10.2. 10.2. Hop, est-ce qu'on est à Tunis On n'est pas loin. Hein. La, la texture ici, c'est seulement euh, pour euh, s'orienter, avoir une idée, parce que c'est pas obligatoire qu'elle ait exactement les bonnes dimensions. Mais là, on s'aperçoit bien qu'on n'est pas loin de Tunis, donc on va accepter ça. Tunis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a Juno, Buenos Aires, Tunis. Pourquoi Tunis n'apparaît pas Voilà. Juno ici, Buenos Aires ici, Tunis, ici, tout va bien. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Puis on va, on va le mettre en noir. Tiens, ça va. Ça va être plus joli. Voilà. Bon, on va faire la même chose pour la terre plate. Hop. Alors, terre plate. C'est reparti. On prend Juno, ici, Geodata 5830. Alors bon, là il faut comment dire faut réfléchir un tout petit peu. Euh, ici, la latitude, c'est cet axe ici. Donc euh, c'est pas un angle qu'on veut, c'est une distance. Alors pour euh, transformer euh, l'angle en distance, bah, c'est une règle de 3, c'est pas compliqué. Donc euh, ici on est à latitude 0. Le pôle nord, c'est latitude 90. Cette distance-là sur la Terre plate, c'est la moitié du rayon, c'est-à-dire 10 000 km. Donc pour avoir la distance, on prend 58,3, on le divise par 90, qui est l'angle maximal, et on le multiplie par la distance maximale, et on a ici la valeur du déplacement qu'il faut appliquer. Donc, on va l'appliquer tout de suite. Voilà. Voilà. Euh, c'est Juno, c'est ça, donc c'est parti dans le bon sens. Donc ici, notre nouveau repère est ici. On fait euh, la rotation autour de l'axe Z. Là, on voit bien qu'on se déplace selon la longitude. Et on va prendre la valeur ici, c'est-à-dire moins 134,3. Voilà. Est-ce qu'on est à Juno Est-ce qu'on est à Juno ici Oui. On est bien à Juno avec le vecteur ici qui part vers le nord ici le vecteur qui part vers l'est tout va bien on continue alors on va le nommer Juno voilà on continue donc on reprend notre euh, repère euh, originel et on recommence avec euh, Buenos Aires donc Buenos Aires moins 34,60 on refait notre petite règle de 3 34,60. Alors, moins 3844. C'est parti. Moins 3844,4. Ça a l'air d'être parti dans le bon sens. On fait une rotation autour de l'axe Z. La longitude, c'est 58,4. 58,4. Euh, c'est avec un moins. Voilà. Hop. Est-ce qu'on est à Buenos Aires ici Oui ça colle on va appeler ça Buenos Aires et il euh, n'y bah, a plus qu'à le refaire une troisième fois pour Tunis alors il faut faire la règle 2-3 d'abord alors 36,8 4888,9 ça a l'air correct on fait ici euh, la rotation pour avoir la longitude c'est 10,2 on le voit ici 10,2 est-ce qu'on est à Tunis voilà, bah on y est voilà donc ici Tunis les objets intermédiaires ici on n'en a plus besoin on a nos trois repères, ici, on va les mettre en noir pour faire plus joli. Voilà, on a nos trois repères ici, aux trois villes différentes. Bon, on, on commence à se rapprocher du but. Il ne nous reste plus qu'à construire nos vecteurs solaires. Alors, je ne sais pas par quoi on va commencer, si par la terre ronde ou par la terre plate. Je propose de commencer par la terre plate, parce que la terre ronde, bon, euh, si on sait que ça marche, euh, on est intéressé de savoir si euh, la terre plate fonctionne aussi. Donc on va d'abord faire la terre plate, et puis vu qu'on va voir que ça ne marche pas, bon bah ceux qui savent déjà que la terre ronde fonctionne, ils pourront arrêter la vidéo, et ceux qui se disent « oui mais peut-être que la terre ronde ne marche pas non plus bah, », ils pourront la regarder jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est parti. On prend donc Juno. On va cacher ici les coordonnées latitude-longitude pour éviter de se mélanger les pinceaux. Et ici on a altitude azimut. ce sont les coordonnées de, du soleil. Donc nous prenons ici Juno. On va cacher ici les autres systèmes. Alors je dois extraire de ce système local les différents vecteurs. Les voilà, différents vecteurs sont là en rouge. Ici, nous avons le vecteur nord, et nous partons de celui-là. Pour avoir l'élévation, on fait donc une rotation de ce vecteur. Ici, c'est de 25,7. 25,7. Euh, bon, allez, on va prendre 67, voilà, pour être un peu plus précis. Donc, on voit bien que le vecteur, ici, il s'élève d'un certain angle. Maintenant, on va utiliser l'azimut. Alors, Juste pour être sûr qu'on fait bien ça correctement, on va retourner sur euh, timeanddate.com. Voilà timeanddate.com. Ici on voit la course solaire. Ici on voit le. Alors on va pas prendre ça. On va pas prendre ça. On va prendre un truc qui est dans l'hémisphère nord parce que ça sera plus clair. non euh, c'était une erreur de ma part il fallait prendre dans l'hémisphère sud bon. voilà parce que ici, ça part de 0 et comme ça on comprend mieux ce qui se passe donc ici on a 0 ici c'est l'azimut. Euh, là on est à 0 et n ça veut dire nord c'est à dire qu'on est à 0 au nord c'est pour ça ici qu'on est parti du vecteur nord euh, pour construire notre vecteur solaire et ensuite, on a euh, donc euh, l'azimut qui va évoluer et on voit que il augmente quand on va vers l'est. Voilà. Il augmente quand on va vers l'est. Après, il arrive ici, là, il passe à 180 et après, on revient de l'autre côté, il continue, il continue à augmenter jusqu'à 360. Voilà. Donc, là, je prends mon vecteur solaire, je lui fais faire une rotation autour de cet axe ici et on voit bien que euh, un angle positif nous fait aller vers l'est, voilà. Ensuite, on fait le tour. Ici, on arrive au sud à 180 et après, on continue. Donc, on va jusqu'à 360 et là, on revient au nord. Bon, c'est juste pour montrer que euh, on fait les choses correctement. Donc, retournons ici. Donc ici, azimut, on est à Juno, c'est ça, azimut 122,45. Donc ici, 122,45. Tac. Alors on va l'appeler Sun, c'est le soleil donc à Juno. On va le changer de couleur, hop, on va mettre du jaune. Ça on n'en a plus besoin, voilà. Ici on a le soleil qui part de Juno, quand on regarde ici c'est assez cohérent, ça part bien dans cette direction. Voilà. On va faire la même chose pour Buenos Aires. Alors, extrayons donc les vecteurs de cette base locale, Ici, on a le vecteur nord sélectionné. On lui fait faire une première rotation autour du vecteur du vecteur S pour avoir l'élévation. Ici, c'est moins 34. Non, c'est pour ça qu'il faut le faire, mais sinon on se mélange les pinceaux. Altitude azimut. 42, 11. 42, 11. Donc on a bien euh, le vecteur qui s'élève dans le ciel comme ça. On fait une autre rotation autour de ce vecteur ici. Quand on va dans le positif, ça va bien vers l'est. Tout se passe correctement. Et on va, mettre, on va appliquer donc une rotation de 324,09 comme c'est indiqué ici. Toc. On voilà, va On va changer la couleur. Jaune. Hop. Et ça, on n'en a plus besoin. Euh, Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a ici Oui, c'est cohérent. Ça va bien dans cette direction-là. Bon, alors, à la limite, je n'ai même, euh, même pas besoin d'aller plus loin. On va augmenter la taille ici des vecteurs. Est-ce que ça se croise Non, ça ne se croise pas. Le vecteur ici solaire de Buenos Aires ne croise pas le vecteur... Euh, pardon, là, c'est de Juno ne croise pas le vecteur de Buenos Aires. Juste pour en avoir le cœur net, hein. on va faire ça encore à Tunis pour voir à quel point ça ne fonctionne pas. Donc, Tunis... Hop, on extrait le vecteur. Ici, on a le vecteur nord. Hop. Vecteur nord, on fait une rotation autour de l'axe la, de est. Élévation 0,74. 74, voilà. Donc là, il s'est très faiblement élevé. Nouvelle rotation autour de l'axe ici. Hop. Voilà, positive vers l'est. On va cacher ça. Euh, 277,96. 96, 277, 96. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a ici Il euh, faut regarder ça comme ça. Voilà, Donc ça va bien vers l'ouest. Voilà. Un peu au nord. Voilà. Bon, bah, on va l'appeler euh, Sun aussi. On le met en jaune. On euh, l'épaissit un peu. Et ça, on n'en a plus besoin. Bon, voilà, on a nos trois vecteurs solaires. Euh, est-ce que je dois commenter ça ou pas On va rajouter les petites flèches. Voilà, est-ce que je dois commenter ça Est-ce que ça fonctionne Ça ne fonctionne pas. Est-ce que euh, j'ai fait une erreur quelque part Ça, c'est à vous de me le dire. Euh, je pense ne pas en avoir fait. Donc, en gros, si jamais ce site-là, hein, qui a 5 millions de dollars de valeur, raconte à peu près euh, pas que des bêtises, hein, et ben, le modèle terre plate est invalidé carrément. C'est-à-dire que là, parce qu'il y a des gens qui disent « oui, peut-être qu'elle n'est pas complètement plate, peut-être qu'elle est un peu incurvée ou je ne sais pas quoi ». Mais là, je veux dire, même si on, on essaie de corriger un peu ce genre de résultat, on n'arrivera jamais à avoir trois vecteurs qui convergent vers un même point. Voilà. Euh, donc soit ce site raconte n'importe quoi, et dans ce cas, bah, on aimerait que des gens le signalent, soit il raconte, euh, bah, il dit des choses vraies, voilà, il donne les, les vraies positions du soleil en, en temps réel, et, et ben bah, bah le modèle Terre-Plate ne tient absolument pas la route. Je veux dire, on ne peut pas faire pire, quoi. Alors, bon, ceux qui sont convaincus que ça marche avec la terre ronde comme on l'a fait dans la précédente vidéo, vous pouvez arrêter ici, voilà. et vous pouvez commencer à montrer cette vidéo à certains platistes convaincus. Et puis pour les platistes qui se disent que peut-être que ça ne marchera pas non plus sur la terre ronde, bah on va le faire sur la terre ronde. Voilà. Donc voilà notre modèle de terre ronde, et on va refaire exactement la même chose, puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est reparti alors, euh, ça risque d'être un peu répétitif, hein, parce qu'on va refaire exactement la même chose. Donc, si cela ne vous dérange pas, bah, je vais mettre une petite musique. Puis, je ne vais pas vraiment commenter ce que je fais. Ça sera à vous de vérifier si je le fais bien ou pas. Puis, on se retrouve à la fin. Bon, oh, voilà. Désolé d'avoir coupé cette petite musique bien sympathique. Et comme vous pouvez le voir, eh bien voilà les vecteurs solaires sur une Terre sphérique. Et qu'est-ce qu'on voit bah, Ils sont parallèles. Voilà. C'est-à-dire qu'ils convergent à l'infini, tout simplement. Ici, là, voilà, quelque part par là, vers 150 millions de kilomètres. Voilà. Euh, je pense que il n'y a pas besoin de commenter outre-mesure terre plate, voilà ce que ça donne sur une terre plate, voilà, c'est à dire ça marche pas, terre ronde aucun problème tout fonctionne correctement voilà, on va mettre les petites flèches terre ronde, tout fonctionne correctement on a trois vecteurs solaires parallèles qui pointent dans une direction infinie, c'est à dire à 550 millions de kilomètres euh, voilà, donc la seule chose qui puisse invalider cette vidéo c'est que ce site-là raconte n'importe quoi. C'est tout, c'est le, le, le seul talon d'Achille, on va dire. Il faut que ce site raconte n'importe quoi. Si jamais ce site euh, fonctionne correctement, si jamais vous vous apercevez que ce site euh, correspond à l'observation, vous n'avez d'autre choix qu'accepter que le modèle Terre-Plate ne tient pas debout, mais pas une seconde. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Euh, Peut-être à bientôt pour une autre vidéo, cette fois vraiment j'espère euh, à propos d'autres choses que de la terre plate. Et dans tous les cas, bah, à la prochaine.